Non, c'est pas un boss, ah. c'est un Red Boss. C'est pas pareil. C'est un boss rouge. Tu sais que je suis toujours au fusil d'assaut que tu m'as passé il y a... Ouais... C'est quoi ce surnom de grenade Ta sœur la te pue. <rire> ah bah, vive l'élégance. Surtout qu'en plus, ça précise pas laquelle. Quoi oh. oh. Ah... Ouais Ouh. Ouais ah, ou ouais Oh... Ah non, si c'est pour m'acheter magasinière, passe au soir, je suis occupé. Bon, bah... à vendre, alors. Hein. Tu vois là, par exemple, Anaïs, on t'entend beaucoup. Oh, un sniper pour Anaïs. Ah, j'arrive pas à les faire comme ça, les omelettes, moi. C'est... je suis dégoûté. Ouais, j'ai un bonus de minuscule x2 Et pourtant, avec ça, t'arrives à être à sec. Hein. J'en ai que passé, Alors maintenant Sébastien, tu es un Juiced Pointman. Pardon Donc c'est un, un homme de points avec juiced juiced, ça point avec du mmh. Juiced Pointman. Juiced Alors que pauvre. Mathieu est un paranoïde <rire> punk, et Anaïs un Deadly oh. Slipé. Ces écrits parlent aussi beaucoup de Faritas possédés qui dirigerait notre société dans l'ombre. C'est vrai, le lance-roquette c'est la meilleure arme pour les médecins, hein. on le dira jamais assez souvent. Hein. Mais, mais, mais pourquoi t'as attaqué ce pauvre homme Il était là en train de bronzer. Il est violent. Ah, il faut les ennemis. Anaïs, un bel Attendez, attendez, j'arrive. Oh, mais me refais pas le coup de fois. Mmh, pas, Je suis en train de mourir, t'as fait... Voilà. Ah, ben voilà Et eh ben voilà, voilà, on se soigne gens. Non, mais je peux pas soigner oh, tout le Oh, vous abusez là C'est quoi, ça ah, mais je peux oh, pas faire chiottes, tout. La loi. Ah ben non, faut que je reste collé à Naïs, en fait. Ah, c'est parce que je les vois pas quand je suis sur mon visage C'est pas une raison pour se mettre à découvert Bah recule ça peu... toi, et arrête de m'embêter Voilà <rire> Ah mais y'a quelqu'un qui me tire dessus en fait <rire> NON <rire> Tu crois Alors les Anaïs, mes... je te préviens, il y a des trous dans le coin Oui je... Je Et des Donc, fois surtout, y a pas de barrière <rire> Voilà, et surtout tu attends Apparemment tu vois, elle, elle est, est déjà autour de non, si elle était au courant, elle serait déjà, déjà tombée. Oui. Je suis derrière toi. T'es où Voilà. Merci. Ah En <rire> oh, oh, efficace la <rire> <rire> singularity, ça me... Oh, mais j'avais pas vu que faisait trop fort là-bas. Mais quelle haine envers ma tourelle, c'est impressionnant! <rire> c'est peut-être le deuxième personnage qui fait le plus de dégâts de la partie donc. Euh... C'est pas impossible! Après piège mort, tu te sens couvert! Non, personne. Ouais, bah tiens! Ah, il est bien, il y a des gens! Oh! Wow. Euh. Oh, mais je croyais que t'étais expert encore un peu! Ça, ça fait une très belle séquence! Merci, Réhiss! Ah, Attends, bouge pas, viens te rapprocher un peu! Alors mmh, Non, ça marche oui. pas. Ça marche Cotin. pas. Anaïs Caché oui. Ou alors, comme on se dit que c'est très cliché, on se dit justement qu'ils ne vont rien mettre. Et donc là, s'ils mettent quelque chose, on sera surpris. On sache enfin où le trésor a été enterré. Dans ton coffre bah, ben, y, y en a un moment. qui doit y aller pour sortir le coffre. Oui <rire> ah, mais y a même pas besoin de code. se faire prier, c'est beau <rire> J'ai toujours besoin de votre aide pour éviter les éventuels pièges qui nous hey. Je vous trahirai pas avant d'avoir mis les pieds dans la salle au trésor. Ah, ça c'est bien. Taïo! Ah bon courage! Ah non, mais en fait, tu vois, la plainte, c'est qu'il y avait vraiment personne en fait. Ça ressemble à une reine. Ah, ah. Je Bouge pas, je veux utiliser ma grenade. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bah alors? On a perdu Anaïs, ah. je répète On a perdu Anaïs. Bah oui, j'ai plein Ah, il faut peut-être pas le tuer alors du coup. c'est bon oh. J'espère de pas valider la quête sans toi 3, 2, 1 <coughs> Wouhou Non, non, non, non Ah oui <rire> Désolé mais je t'ai <rire> vu non, partir Non, non, non Est-ce que... Non, non, non Alors, alors ça... Ça... Alors, ça c'est bas Ça, ça c'est très bas ouais, C'est oui, très bas Oui je confirme tu le louas, sol il est très bas ah, Je crois qu'elle a réveillé le Léviathan. Oh le gros ver de terre! Ah! Quoi? Euh... Ah ouais. <rire> oh! Génial. Il nous a avalé! Il nous a mangé! J adore. J adore. Heureusement il y a toujours Marcus dedans! Ah mais, comme quoi il fait vraiment toutes les parts de marché de l'univers! Tu Oh. T'es qu'un sale voleur 10 pièces. Oh Bah Qu'est-ce que c'est que ça okay. oh, Je commence à voir ce que j'ai dit, il est en train de me dire. Je commence à voir très mal. Je reprends bien un peu d'anarchie, merci. the story of how the volt hunters defeated the treacherous captain scarlet and slew the Leviathan and as the sun set on Pandora the volt hunters realized that while they'd found captain blade's lost army the true treasure of the sands had been inside them all along the end I love you Marcus that's weird on Alors, depuis le début j'ai pas tout compris a hein? euh, truc sable en fait des petits sablés, non ça Le pouvoir des sages, Le trésor des petits sablés, des oh gâteaux. On avait des léviathans en hein nous. Voilà, ouais. Ah mais non, on avait le tenia. Bah si il est là le trésor. Oh ça brille. C'est cadeau avant de vous servir, attendez, on prend la photo. Souriez Attends, attends, on n'est pas tous là. <rire> C'est ça. Prêt pour la photo Photo mmh. Il faut qu'on aille tuer quelqu'un parce qu'il donne, il dit des gros mots à la radio, c'est pas mal ça. Bah nous on tue, on détruit des robots. On essaie de tuer le Brutas, mais sans toi c'est plus du long. <rire> J'adore tes cadeaux quand même. Oui, il est déjà mort. Bah voilà, je ne sers à rien. Aïe euh, What J'ai lancé une grenade. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Les morveux, bande de cornichons Bande de cornichons Ah oui c'est violent Ah oui c'est violent oui Il y a un peu de monde là Ah pardon Attends, il y a un coffre ici Non Non A l'aide Ouais à l'aide Bah aidez Mathieu en premier dit Mathieu Ah non non non mais pas tout le monde soigne comme je peux hein ah non mais, mais c'est quoi ces points de vie ah, mais petit Oh mais c'est qui le qui est tout en Ah ça on sait faire Ah c'est bien d'être poli Attends, il attends, euh, y a des oreilles chastes dans les auditeurs de Pandora Oh oui il y a un coffre ici Nul, nul, nul, nul. Ok. Ça y est, j'ai trouvé. Oh ah ah ah. Comment t'as fait? Le bloc sur le côté. Ah, ah oui. Ah, C'est ah, la, ouais la fête. C'est pas fait C'est fait. C'est la fête. Ah non, Seb, non arrête. Arrête, yes je vais sortir avec les tondeurs. Ouais, C'est quoi ce bazar? Je vois plus rien. Aïe! Qui explose des tonneaux derrière? Seb? Je sais pas.